Ni moi ni Misty Il a dit Misty Ah ouais putain pourquoi je t'ai appelé Misty Ah mais quoi, Allez, pense mis que elle ouais, est c'est pas pareil Ah ouais, l'obsède c'est pensé Toi mais t'es fou Eh ouais on t'a carrément dit ah, Par <rire> contre tes balles de VR les moi après mec Tu sais, là ils étaient pas tous là Mais lui ah. <rire> <rire> Ouais Ouais je vais lui mettre t'inquiète pas C'est comme il a dit qu'on va faire vert Karim, c'est ta qui a des pensées obscènes exactement non. non, non. Exactement, voix suave du soir c'est moi qui ai une voix suave sensuelle non faut que toi, elle c est c'est pas Foris, il a pas fait sa voix suave C'est bien la faire futur hein. escort boy Foris <rire> premier escort boy roux t'inquiète on, on présente la famille <rire> <rire> un baiser Qu'est-ce que toutes les conneries que je peux pas sortir n'empêche euh... encore? Je sais défoncé j'ai regardé. Je suis parti voir comme un psycho Il y avait des escorts de <rire> sur internet. Non, regardez, euh... <rire> il <rire> ah, y en avait à oh, Boston oh, oh, oh. Non, je suis qui est blanc. <coughs> putain à cause de l'arrière. Ah, oh, mais là, je suis con, est sérieux. Ouais, prends ton temps. Il hey, va Calme. se passer quoi? Non, tu mais les, les pas pour la Belgique. Moi, euh... Je vais ah. Je suis pas raciste, mais ils vont faire sauter euh, le terrain. <rire> ah, <non>, <rire> <rire> J'ai jamais fait autant de réanimation, je pense. Avec soi-disant les. Ah, Deux morts, en train de faire ouais, infirmière. Ouais, ouais, On a, 50 moins 50 moins a, la, doctorés, ça, a besoin d'une infirmière normale. Elle est, elle est en train de reproduire la même partie que j'ai fait l'autre fois euh, C'est pas, pas fini, c'est pas fini C'est pour ça que je vais faire être soignante plus tard Viens hein. la fils ah, de pute je... Ah c'est dur aide-soignante, tu passes ton temps ouais. <rires> Donc, Du coup tu me tue quand, mais... Ah je sais pas mais on a plein Regarde Une petite réanimation en plus <rires> Ah ouais, là, Georges, George, ça va... Bah tu vois ce que je te disais tout à l'heure, tu me disais... Ouais, oui, oui, oui. Quoi quoi Puchero, terminé, ah ouais, ouais, Tu quoi C'est quoi Pute charro, terminé, Georges Bah ouais, c'est ça Ça mange les murs, là ça Non, les murs. je suis morte Non, je suis non. morte Je suis pas morte Attends passe. Allez, passe, passe, pas t'inquiète, hein. J'ai rien, moi, ami T'as rien Non, j'ai rien Je cours, cours, mais doucement Serre au milieu, serre au milieu, doucement Doucement, doucement, doucement Ah, ouais, ouais, bon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 ah, je suis ah. bloqué! <rire> vas-y! Ouais. Ah, je Là, vais tu sais aller, après, je peux rien faire. J'ai allé. Ouais, ouais, ouais. Reste de réafforer si jamais il a hein. plus beaucoup de vie, sinon, essaie de me réafforer en, en priorité. À côté. Ah, Parce ouais, qu'après, je Ils peux te, te rendre invisible. Et... Oui, mais attends, oh, prends ton temps. Pression, là. hein. Doucement, vas-y. Tu l'as. Ah, Bien joué. Vas-y, là, j'y vais. Ralentis-les, les ongles mais en fait le truc le problème c'est que t'as pas la vitesse trop arrière. vite ah, ouais, ouais, t'as trop vrai. vite t'as pas la ah, arrière, donc euh... ça sert à rien là prends les les zombies laisse-moi rien laisse-moi d'accord ah il est mort suis serpie bon dieu suis... faut, faut jouer les couleurs tu as bien joué 24 4 morts autant de morts que des zombies sur âme. et s'il y en a un qui, qui est mort définitivement normalement c'est Bah... Ah, c'est chaud c'est bon noble hein. ouais. ciao ah bah en fait le truc c'est qu'il veut pas qu'on rachète les atouts si j'aime mon bébé Mais dis mais dégage toi C'est mieux comme euh, ça rachète hein. les... Ah il avait un... Ah ouais un piscine Plein de fois il a relabré un défi de feu ah Putain pour Ah c'est pas wow. grave On a les erreurs qu'on apprend. Oui. voyez... ça le sage maintenant. <rire> T'es toujours <rire> De ses erreurs qu'on apprend. <rire> Les non mais en fait, il a la raison hein Ah ouais, il attends, je me fais Georges <rire> Il Ah ouais. Donc, je trouve de la fraîche Je crois qu'il y a un mort, voilà Comme ça il est 10 avant <rire> Allez, je peux ouvrir là Voilà, les murs, les murs Non ah ouais. Putain. putain. Euh... Ouais j'ai failli mourir quand même. Vas-y je peux courir ça. ça. Ouais mais attends, tu pas ça sert à rien, ça sert à rien. T'es orange. Si j'ai pas un putain de lac like de chien là, je vais essayer de prendre une distance avec eux. Moi ouais, c'est bon hein. je t'ai dit, je cours. Ouais mais. J Fais confiance. T'es co collé au mur mec Ouais, t'inquiète. Ok. Il fait n'importe quoi, je peux même pas faire une 3-6 mec. Tu te colles au mur. C'est nul à chier vas-y réa réa réa ah ouais t'es blanc fou bien joué dans la mer, non non non non ah ouais. non <rire> <rire> pareil, non hein, réanimant barbare. C'est la folie, un peu Attends, je je tu garde les non doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement, non non non non non non non non non c'est bon. Vas-y, c'est bon, bon. Vas passe, passe, passe, passe. passe passe, Vas-y, je le prends maintenant, ralentis -les. Oh non! Ah, ça c'est pas logique! Bah ouais, c'est archi pas logique! Euh... Couleur! Attends, je l'ai tué. Quoi, mais couleur? Ah, genre, je l'ai Ah, tu m'as tué. Ah ouais! Avec non. tes Ah ouais! Allez, 19 morts! ouais, <rire> hey, putain. Eh putain, j'ai envie de refaire refaire tellement. Mystique. TGR! On t'ai senti plus toi aussi. Ah en même Mais temps, PMI, hein. ça fait trop... Ouais. Bon. <rire>